Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher, 48 e journal de cas. Aujourd'hui euh, fut autant une journée de dessin que de pas de réécriture mais de correction. Euh, j'ai euh, relu euh, une grande partie de mon roman, euh, j'ai corrigé certaines choses. Finalement j'en suis peut-être à la 150e relecture, mais je trouve encore des choses à, à corriger. Ce ne sont même pas des fautes d'orthographe, ce sont simplement des tournures de phrases qui pourraient être améliorées ou des choses un peu lourdes à alléger quoi. La première fois que j'ai écrit ce livre, parce que je l'ai écrit deux fois, en fait, c'était euh, entre euh, janvier 2015 et euh, l'été 2017. J'ai mis deux ans et demi en fait à faire une première version qui ne me convenait pas, c'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu au placard euh, pendant. Et euh, eh bien jusqu'en janvier 2019, euh, ou là en six mois, jusqu'à juin, et eh bien euh, j'ai fait une version, euh, une sorte de version réduxe en fait de mon roman. Je l'ai allégé, j'ai enlevé des scènes des personnages pour faire un truc beaucoup plus.. Euh, euh, lisse et rythmée à lire en fait euh, une écriture beaucoup plus euh, simple et coulante je dirais et euh, si je vous dis ça c'est parce que dans la toute première version euh, il n'était pas censé y avoir des illustrations en fait Ou plutôt il était censé y avoir une seule illustration puisque euh, à un moment euh, un personnage du livre dessine un portrait de femme en train de rire et euh, c'est ce portrait euh, qui devait figurer dans le roman, en fait, en pleine page. Et euh, il se trouve qu'à l'époque, euh, eh euh, je l'avais euh, moi-même dessiné. Et alors, c'est très bizarre parce que je ne savais pas du tout dessiner, mais alors pas du tout. Et j'avais fait ça euh, en une nuit, enfin je crois que j'avais fait euh, presque 100 versions en fait du portrait, quoi et puis il y en avait une qui était pas mal. Et là aujourd'hui j'ai essayé de refaire une nouvelle version, parce que là pour moi c'est presque un brouillon d'ailleurs. Euh... Euh, le dessin est en mauvais état parce que je pensais même pas le conserver en fait j'ai mis ça dans une, euh, une grande chemise quoi je pensais même pas le récupérer un jour et j'ai passé la journée à, à essayer de faire euh, bien aussi bien parce que maintenant je sais un peu dessiner et euh, je n'ai pas réussi alors euh, bon il y a des hasards comme ça et je pense que je vais garder en fait cette version de 2016 c'est marqué dessus avec l'année dans euh, dans euh, ben, la publication finale de mon roman quoi dans la dernière version voilà alors j'ai quand même euh, fait une page, une nouvelle page, que je vous montre, voilà, il y a simplement les trois personnages, et puis euh, on voit par la fenêtre que des bombes tombent, et puis euh, on voit que l'homme au milieu fait ce geste-là, on a déjà vu une fois ou deux, sauf que moi je le fais de la main gauche, enfin peu importe. Euh... Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, ce fut une bonne journée je dirais de, de création et euh, parfois c'est intéressant de revenir sur ses pas. Voilà c'est tout pour aujourd'hui et euh, je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve demain.